Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et Moisina. Et voici les prévisions du Verseau pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, cher Verseau, le soleil est maintenant dans le cancer, votre sixième maison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 Pour les prévisions quotidiennes, lundi, la lune, euh, lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe, la lune sera dans votre sixième maison dans le cancer. Maintenant, fini le plaisir et vous devez faire appel à votre détermination, à la discipline, à la structure que vous offre Saturne qui est dans votre pour sortir de cette période occupée, donc il faut vraiment faire appel à toutes ces qualités de discipline, de structure, de détermination que vous offre votre gouverneur Saturne. Une période stressante et des sautes d'humeur seraient au menu. Soyez attentif à l'impulsivité au niveau de la parole car vous pourriez le regretter par la suite.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 Votre septième maison, les énergies de cette période pourraient mettre vos relations en examen, surtout les relations personnelles avec soit les membres de votre famille, frères ou sœurs, ou avec la mère, le ou la conjointe ou les enfants. Une nervosité pourrait accaparer votre esprit et vous rendre de mauvaise humeur, ce qui pourrait se répercuter sur vos réactions et votre approche et se manifester dans une impulsivité qui pourrait être contrôlée avec un peu de détermination de votre part. Vous pourriez avoir tendance à rebeller si vous étiez forcé à faire quelque chose. Vous aurez de la difficulté à vous motiver, quand il s'agit de tâches euh, routinières aussi, ce n'est pas le bon moment de vous détendre et laisser vos tâches s'accumuler. Vous savez qu'ils ne pourraient pas s'exécuter par elles-mêmes. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec. Vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre huitième maison. La pression et la tension des dernières journées s'allègent et vous serez plus ouvert à apercevoir les événements comme étant excitants plutôt que chaotiques. Donc vous aurez plus de contrôle sur vos émotions à propos de ces événements et vous ne serez pas intimidé ni anxieux à leur propos. Bien que vous pourriez être sous le sentiment d'anticipation que quelque chose est sur le point de se produire, votre intuition vous guidera dans la bonne direction, alors faites-y confiance. Des rencontres fortuites sont possibles durant cette période aussi.